La fibromyalgie, vous savez maintenant euh, ce que c'est, puisque vous avez tourné dans un court-métrage, douleur euh, invisible. Ça a été reconnu depuis 1992 par euh, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et c'est un syndrome chronique euh, qui est caractérisé par des douleurs diffuses dans tout le corps qui entraîne malheureusement euh, une perte d'autonomie et une perte de qualité de vie. Cependant, la fibromyalgie reste encore mal connue et mal comprise. Alors qu'en France, elle représente 2 millions de personnes qui sont atteintes de ce syndrome. En Europe, c'est 14 millions de personnes. Et sur la population mondiale, ça représente 2%. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est écoutez-les le 12 mai pour la journée mondiale de la fibromyalgie. Qu'est-ce que vous avez ressenti en tournant un personnage de fibromyalgique euh, bah ressenti, c'est un peu les douleurs de qu'on qu suppose être celles qu'on pourrait avoir. Ce qui aide, ce qui a aidé surtout sur le tournage, c'est qu'il y ait des personnes, des figurants qui avaient vraiment cette maladie. Du coup, ça met un sérieux. On a envie d'être à, à la hauteur de, de l'objectif, quoi, de, de cette communication. En fait, c'est important de parler, euh, parler du syndrome. Mmh. Et d'avoir rencontré des fibromyalgiques à la clinique et là, Alors il y a la clinique encore, enfin oui, alors dans un autre contexte, c'est-à-dire oui. on n'est plus en, en contexte de tournage, donc il n'y a, y a pas la partie artistique. Là j'étais, enfin à la clinique j'ai l'impression en amont euh, d'avoir euh, plus fait parler euh, l'humain et d'être allé chercher euh, ce que je pouvais apporter avec mon humble euh, vue, vision de... de d'êtres voilà, humains, de, humain, de femmes touchées par, euh, par ce que j'entendais. Je, ça leur a fait du bien Apparemment, tant mieux. Et j'espère que ça continuera, surtout après ces... Enfin, ce que j'avais tendance à dire, c'est que c'était eux qui allaient, euh, mot... qui allaient être le moteur de leur propre euh, santé. Même si les douleurs, on ne peut pas trop les, les maîtriser ou les guérir. Ce n'est pas une guérison, en tout cas, mais... Euh, c'est enfin, un soulagement. Il faut vivre avec, et donc c'est apprendre, euh, voilà, apprendre à vivre avec ses douleurs, euh, et, et ne pas faire tourner la vie qu'autour de ça. Et, euh, voilà. et on s'en est rendu compte à la clinique. Et on s'en est, est rendu compte à la clinique, ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette aventure. Merci, et bah, de rien. Une aventure <rire> qui n'est peut-être pas finie si on fait une web-série. Ah, qui sait Et voilà, Chouette. et là les fibros biologiques <rire> pourront venir en masse. En plus. Et oui, merci beaucoup. Merci.